Aujourd'hui, le 28 décembre 2022, les forces armées de la fédération de Russie poursuivent son opération militaire spéciale en Ukraine. Dans la direction de Kupiansk, à la suite d'incendies causés par des unités des forces armées ukrainiennes dans les zones des colonies de Sinkovka, Timkovka et Kislovka de la région de Kharkiv, plus de 30 militaires ukrainiens, trois véhicules de combat blindés et deux voitures ont été détruits. La direction Kranolimansky, des tirs d'artillerie ont touché quatre groupes tactiques de compagnie des 25e Brigade d'assaut aéroportés, 80e et 95e des forces armées ukrainiennes, ainsi que la 103e brigade de défense territoriale dans les zones des colonies de Novolyubovka, de de la République populaire de Luhansk, Terny de la République populaire de Donetsk, ainsi que la foresterie Sorybryansky. Plus de 170 militaires ukrainiens, deux véhicules blindés de transport de troupes et quatre camionnettes ont été détruits. La direction de Donetsk, à la suite des dégâts causés par le feu et des actions actives des troupes russes, plus de 80 militaires ukrainiens, un char. Quatre véhicules de combat blindés et cinq véhicules ont été détruits en une journée. La direction sud de Donetsk, des unités de la 72e Brigade mécanisée des forces armées ukrainiennes, ainsi que des mercenaires étrangers dans la région de la ville de Vulédar de la République populaire de Donetsk, ont été vaincus. Plus de 70 militaires et mercenaires ukrainiens, cinq véhicules de combat blindés et deux camionnettes ont été détruits. En outre, le groupe ukrainien de sabotage et de reconnaissance des forces armées ukrainiennes, qui opérait en direction de la colonie de Vladimirovka de la République Populaire de Donetsk, a été détruit. Troupes de missiles et l'artillerie des groupes de troupes des forces armées de la fédération de Russie ont frappé cinq postes de commandement des forces armées de l'Ukraine dans les zones de colonie de Vurekneia de la région de Kharkov, Yampolovka, Kirovo, Artmovo, Novozelka du Donetsk République Populaire, ainsi que 72 unités d'artillerie en position de tir, des effectifs et du matériel militaire dans 90 districts. Un entrepôt contenant des armes et du matériel militaire a été détruit près du village de Guliepol, dans la région de Zaporosi. Cours d'un combat de contre-batterie près de la colonie de Kranogorovka dans la République populaire de Donetsk, deux systèmes d'artillerie M777 de fabrication américaine et un obusier FH70 de fabrication allemande ont été détruits sur des positions de tir, à partir desquelles des zones résidentielles de la ville de Donetsk ont été bombardées. Dans la région de la ville de Soversk, 3 véhicules de combat ukrainiens du système de lance-roquettes multiples grade ont été détruits. Trois obusiers ukrainiens Mstabé ont été détruits dans les zones des colonies de Petropavlovka dans la région de Kharkiv. De Brestovo dans la République populaire de Donetsk et de Chernobavka dans la région de Kherson. Des obusiers ukrainiens des 20 et des 30 ont été détruits dans les zones des colonies de Georgievka et de Marinka dans la République populaire de Donetsk. Total, depuis le début de l'opération militaire spéciale, ont été détruits. 352 avions. 192 hélicoptères, 2734 véhicules aériens sans pilote, 399 systèmes de missiles antiaériens, 7282 chars et autres véhicules blindés de combat, 950 véhicules de combat lancement multiple systèmes de roquettes, 3737 canons et mortiers d'artillerie de campagne, ainsi que 7792 unités de véhicules militaires spéciaux.